Bonjour à tous Vincent, alors on est parti labourer le fumier pour le maïs. Alors là c'était une partie qu'on avait labouré au mois de décembre et à côté je vais vous montrer mon père a répandu le fumier euh, toute la journée. Là. Alors là il y a un hectare environ euh, à labourer ce soir. On est 19h30. Je vais tâcher de finir ce soir. pour commencer, on met le pont avant, Moi, c'est un pont avant encore manuel, après on enclenche la quatrième lente, on pose la charrue et c'est parti, on va essayer de finir ce soir, c'est un champ qu'on avait récupéré euh, il y a deux ans j'ai fait des analyses de sol alors il manquait beaucoup de phosphore euh, il avait fait des impasses euh, de potasse aussi pendant cinq ans alors euh, pour redresser tout ça on a mis du fumier sur cette zone d'habitude on le met au mois de février mais vu que ça n'a pas arrêté de flotter on l'a mis qu'aujourd'hui et ils annoncent de l'eau demain normalement. C'est une Vernelande 4 corps. Je vais vous montrer comment on fait au bout de la chute. Il faut changer de côté. Ça s'appelle une charrue réversible, ça permet d'éviter de faire des entages comme on faisait euh, dans les années 80 environ. C'est quand même bien pratique euh, d'avoir une charrue comme ça. Euh... Pour vous montrer, en gros, c'est une charrue vernellande. Alors, elle a des sécurités lames de ressort non-stop. Je trouve que c'est beaucoup mieux que les, les boulons qu'il y avait sur les charrues UR ou voisins dans le temps cela tu peux avoir des rochers ça va pas ça va tordre la lame de ressort et même des fois caler le tracteur mais bon faut mieux reculer pour éviter de péter tout le système alors là ce qu'on voit en premier plan c'est une rasette. c'est ce qui sert en fait à enlever la couche de terre euh, supérieur là où il y a les mauvaises herbes pour les enfouir euh, au fond de la rage et en même temps ça permet d'enfouir le fumier qu'on a mis aujourd'hui. Derrière la charrue, il y a un soc, c'est ce qui sert euh, à fendre euh, sur une partie, c'est 16 pouces là qu'a fait le fer en fait, il sert à, à rentrer dans la terre. Après, il y a un coutre. Le coutre lui il sert pour régler la, le terrage, qu'il soit bien plat le labour. Et après le versoir, c'est ce qui permet de retourner la terre en fait. Au moins ça permet de mélanger bien le fumier. Et après, tout derrière là-bas, c'est la route de terrage. Elle permet de faire un labour à 18 cm. Nous on l'a réglé comme ça. Je trouve que c'est. C'est bien. Alors là le labour avec le vent de le vent d'est d'aujourd'hui, je trouve que ça a bien blanchi. J'espère qu'on va pouvoir reprendre les guerres à tournesol demain dans les groix avec les deux vibroculteurs, occulteurs Bon, on pourra pas semer avant la flotte, mais au moins on aura rouvert les les labours pour les tournesols. Voilà bon, pour le maïs. Comme c'est propre, on va le laisser encore comme ça. Si on est... Je pense pas qu'on les semera au 20 avril cette année. C'était à la bourre du mois de décembre. Il est bien, les vers de terre ont fait du bon boulot. C'était mon terrain, alors on avait pas besoin de mettre de fumier. Alors on fait les chintes. J'appelle ça les chintes aussi comme Alex de la Vienne je sais pas comment vous appelez ça il y en a dans le nord je crois qu'ils appellent ça les tournières en fait les chintes pour nous c'est les bords de, de parcelles voilà tout simplement là je vais faire euh, quatre passés. comme ça euh, ça fera environ euh, 10 mètres de chintes. voilà alors ça se passe comment chez vous en fait il y a des... ça pleut fait soleil si vous arrivez à semer les betteraves les amis et j'ai vu qu'il y en a un qui se met du tournesol dans le sud nous on n'arrivera peut-être pas à le semer si ça pleut cette nuit là en rentrant des 18 hectares de guéris de tournesol ça a tombé un millimètre j'ai regardé ça devrait pas en tomber ça devrait me laisser le temps de, de reprendre les Juste le tour des parcelles de maïs. Parce Il y a un peu d'herbe euh, plus sur le bas, mais comme c'est des marais, le reste après, euh, on voit là derrière moi, c'est c'est blanchi sur le dessus, mais c'est du limon. Alors bon, on va attendre de, avant de gratter le reste. Là, je vais juste gratter trois mètres. On a changé d'outil là, hein, c'est l'herse rotative. Ça faire pas trop utiliser c'est mieux d'utiliser le vibroculteur comme on a fait pour les tournesols ça aère le sol ça extirpe les racines euh, comme les rhizomes de chardon de chien dents tandis que l'air sautatif c'est c'est bien pour casser les mottes et aplanir mais sinon ça fait pas du, du terrain super pour moi On fait encore piquer le tracteur david L'en soir, un hein, promis. <rire> on voit par rapport à l'autre jour là, c'est du limon. Alors, ça ça colle pas là. Ça fait du, du bon boulot. Et vous montrer quand même le limon. Ça, c'est de la terre vraiment super. Le limon, on fait la 110 quintaux de maïs tous les ans. Oh, comme je vous disais tout à l'heure, j'aime pas du tout l'air sautatif. Comme vous voyez là, en bordure, il y a du chien dents Ça fait pas comme le vibro, ça, ça laisse le chien dans la terre. Même ça le bouture, hein, c'est encore mieux. Bon là, on va pas semer le maïs tout de suite parce que les terres sont qu'à 9 degrés celle-là. On verra dans, dans deux semaines j'espère que ça sera réchauffé et là dans le coup le reste du champ là on va le, on va le laisser comme ça pour l'instant on prendra tout au vibroculteur mais j'ai juste voulu prendre de, de la chinte où il y avait de l'herbe cela comme on voit là ici il y, a, il y a les creux de verre de terre, il y a quelques mauvaises armes qui commencent à naître, mais pour l'instant, c'est pas méchant. On prendra ça, j'espère, dans deux semaines, comme je vous dis, pour semer le maïs. Voilà. Allez un petit tour. Ça marche bien qu'il est 956. On est parti direction le champ que je labourais hier soir en live tweet alors nous voici dans le chantier d'hier soir il y en avait en fait un hectare 30 au lieu d'un hectare comme je vous avais dit Donc le coup j'avais fini à 22h hier soir alors voilà le, le fumier est enseveli maintenant on va passer l'air sautatif. Là-bas, dans le fond, comme je t'avais dit Benjamin, c je l'avais fait au mois de décembre. C'était notre ancienne parcelle. Donc il n'y avait pas besoin de fumier. Je préfère quand même la labourer euh, le plus tôt possible. Parce que là, bon, ça va bien se reprendre à l'air en mais je préfère quand même passer le vibroculteur. Ça va nickel. Comme tu disais Benjamin, c'est de la terre facile. Cela, c'est du limon. On y met tout le temps du maïs, on peut pas rien mettre d'autre. On sort euh, en moyenne 110 quintaux, les bonnes années, on monte à 125 quintaux. Sans irrigation, bien sûr, parce que c'est le long d'une rivière. Vous voyez bien que c'est une terre assez noire, quand même. La bourrée hier soir, euh, entre 19h et 22h, et on peut la reprendre aujourd'hui euh, sans problème. Allez, je vous remercie, à bientôt, n'hésitez pas à partager, et bonne soirée les plutos.